Aujourd'hui en France, la population la plus touchée par la pauvreté, la grande précarité, ce sont les enfants et les jeunes. Sur la métropole de Lyon, il y a une étude de l'AMRI qui montre que près de la moitié euh, des personnes à la rue, ce sont des jeunes entre 18 et 30 ans. Euh, et pourquoi Parce qu'il y a des jeunes qui ont vécu euh, des parcours hachés, de décrochage scolaire, de rupture familiale, euh, des sorties euh, sèches de euh, la protection de l'enfance ou qui se retrouvent euh, à la rue euh, euh, sans ressources parce que le RSA n'est ouvert qu'à partir de 25 ans. Et donc, la proposition euh, que nous faisons avec David Kimmelfeld, c'est de pouvoir garantir euh, pour ces jeunes, à partir de 18 ans, une allocation, une ressource, qui leur permettent de se projeter dans la vie, de pouvoir dépasser cette logique de survie pour pouvoir être dans une dynamique d'accompagnement vers la formation, vers l'emploi et donc de pouvoir structurer un service public de l'insertion pour ces jeunes-là à côté de la garantie de cette allocation qui pourrait atteindre le montant d'un RSA.